Dans la fin du monde, justement, tu m'en le grand jugement. On m'a dit, na, tu tu veux juste soulever des jupes, des tchalets, ta jument. sais pas si t'as vu sang sur mes mains, maintenant ça n'a plus de sens. J'essaie de trouver des excuses, mais en vrai, j'suis juste, juste en argument. L'horizon est loin, venez, loin de ce monde industriel. On trouve le des beaux abusés, tes paupières tombent ta t'as plus on emmurées dans les tableaux De formules actuarielles, sont à Muriel Sont tubés au singulier Parce qu'on est tous seuls au pluriel Et pour apaiser mes tourments Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de gens je quitte brut en bougeant, dit tu veux mon Et je bitture en te mouchant, je chante pas en touchant des rap à tout bout de champ. Elle m'écoute pénétrer la prudence touchant Comme autant du wu du Tu t'as la palave avec ton opel Mais au final, plein de dire, de braves Et de délire, de bave devant mon opinel, tu alors ma petite coccinelle, viens donc dans la coccina J'ai pas de petite coccinelle, pas la coffe j'ai pas mis la gomina Mais j'ai mis la com sous les frontières de ce beau paysage Les champs montés la drogue comme trop fier me dévisage Je suis pisté même sur la piste ou Quand je vais au dépistage Je que des litiges mais ils font la queue pour des lifting. Un lissage et un listage On se comprend pas, trappe dans langue de banc faut parler la tellement difficile de rester humble avec toutes ces belles filles. J'suis une putain de blague, comme si je revenais de Belgique. J'ai l'habitude de me lever vite, dites-moi tes lois, j'attends déjà le verdict. J'essaye de te mouiller sous cette faux, malgré mes yeux, sous tous ces feux d'artifice. Mais c'est le boulot, ma main, mon rap est addictif. Tout ça sont addictifs, et c'était trop la guerre quand on a fait des nouvelles armistices. J'ai appris mes marches sur ces armistiques, bien avant de ma fibre artistique. Nos fils propices, oui, des touristes Ici à police tu risques pas de kiffer mon rap -pouriste. T'aimes pas trop shit C'est un pour la musique, deux pour la musique, trois pour la cogite vers une arme de sky pour les morts, un cocktail pour la police Je suis incompréhensible, mec que si je vais te dire bataille je voudrais vendre ma musique sans la télé, on ne peut se pas l'acheter Je passe une case des billets, tous mes photos sont pris ou à l'acheter Personne n'a dit, mais eux sont confinés depuis des années Je suis incompréhensible, mais si je vais te dire, on va Je voudrais vendre ma musique sans la télé, on puisse pas l'acheter Je place une case des billets, tous mes photos sont pris ou on l'acheter Personne n'a dit, mais eux sont confinés depuis des années pas une vache c'est taureau Ah, taureau ça va ou quoi comment ça va comment tu t'appelles on a rien à foutre ah, salaud